Bonjour à toi cher spectateur. peut-être joyeux Halloween au moment où tu regardes cette vidéo, sinon bienvenue, et on va parler quand même de la fin d'une saga, peut-être la fin d'une ère, à moins qu'Hollywood fasse ce qu'elle fait avec toutes les sagas aujourd'hui, c'est-à-dire lui donner un reboot, mais potentiellement on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, nous allons parler donc de Halloween Ends, de David Gordon Green, donc la fin de la saga Halloween, si on en croit John Carpenter, si on en croit Danny McBride, et si on en croit David Gordon Green. L'histoire. Euh, on se trouve quatre ans après les événements qui ont eu lieu durant les deux précédents Halloween. Euh, nous avons un personnage de Laurie Strode qui essaye tout doucement de se remettre de tout ça, qui a décidé de reprendre un semblant de vie, qui vit avec sa petite fille, et qui va tout doucement voir celle-ci se rapprocher d'un jeune garçon. Et ce jeune garçon a commis des choses que l'on voit en introduction du film qui le poussent à potentiellement être bizarre. Je sais vraiment pas comment résumer le film, je pense que c'est le meilleur moyen, je vois pas d'autres directions à prendre. Pour en parler avec moi, bah vous vous en doutez, fallait bien que je l'appelle, fallait bien que je le fasse venir à 8h du mat' pour tourner cette vidéo. Mon cher Kevin, comment vas-tu Ça va, ça va. un peu déçu, on va en parler. <rire> voilà, il y a de mais, euh, mais ça va, ça va, content de de te revoir. Bah pareil euh, euh, Je sais même pas quel contexte placer en fait, le film arrive extrêmement rapidement après Halloween Kills, euh, je pense à cause des déboires de production du 2 qui était fini et qui a été repoussé à cause de la pandémie et en plus les gars se sont dit bah, quitte à pousser, repousser le film on va peut-être re-shooter certaines scènes donc du coup on se retrouve avec Halloween Kills qui a débarré l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être de nos avis, mais moi j'étais extrêmement déçu. Kevin trouvait qu'il y avait quand même un petit quelque chose à sauver du film. Mais donc voilà, on était tout de même tous les deux un petit peu sceptiques quant à l'avenir entre guillemets de la saga et surtout à sa conclusion. On se demandait ce qu'ils allaient pouvoir faire, ce qu'ils allaient pouvoir offrir, si ça valait le coup, si c'était intéressant. Enfin, on se posait beaucoup de questions à l'époque, déjà, je me rappelle. Euh, je suis resté complètement en dehors de la campagne de production parce que je ne voulais absolument rien savoir de ce qui pouvait se passer dans ce Halloween Ends. Donc moi, personnellement, de mon côté, j'ai débarqué en ne sachant rien, même pas que ça se passait 4 ans après les événements du précédent, même pas qu'il y avait une petite introduction autour d'un nouveau personnage. Je, je savais rien du tout. Alors, pour le coup, j'ai vu toutes les bonnes annonces et je ne savais pas non plus. Ah bah ça c'est bien non, Pour une que, fois qu'Universal ne foire pas une campagne la, promo C'est vrai que leur campagne promo était vraiment axée sur euh, bah, L'affrontement Laurie euh, Michael Et uniquement ça okay. Donc en fait tous les autres personnages euh, satellites Dont euh, Corée, dont on va certainement reparler euh, Étaient complètement absents de la promo Donc là dessus c'était assez malin Bon ouais. ils ont bien géré pour le coup Chapeau ouais. euh, Bon bah du coup Je vais me tourner vers toi Kevin, qu'as-tu pensé du coup de Halloween End Eh bien... Euh... J'ai été assez déçu quand même, faut le dire, euh, tu l'as répété tout à l'heure, j'avais plutôt défendu Kills à l'époque parce que euh, j'avais la sensation que c'était un épisode de transition, que c'était quelque chose qui amenait vers la conclusion euh, que l'on a aujourd'hui, et que cette conclusion du coup de, se devait d'être plus qu'une boucherie comme pouvait l'être Kills et revenir un petit peu à l'essence de la mythologie Halloween entre guillemets. Euh, je trouve qu que Hans le fait jamais vraiment, qu'il esquive en fait pendant les trois quarts du film justement ce, cette mythologie. Euh, ou alors il essaye d'aller dans une autre direction mais de manière très maladroite. Et puis euh, ce qu'on était venu chercher finalement, euh, on y a le droit sur une, une espèce d'accélération comme ça à la fin qui est très perturbante je trouve. Donc euh, non, globalement déçu, euh, content de revoir euh, Jamie Lee Curtis, comme toujours, mais euh, je trouve que même son personnage n'est pas forcément très cohérent avec les deux précédents volets, où elle était animée d'une colère et puis euh, voilà, une haine qui, qui pouvait euh, la caractériser là, à ce stade, euh, surtout après ce qui arrive à la toute dernière frame de, de Kills, et là on la retrouve en train de fêter Halloween tranquillement euh, sans, sans que euh, aucun traumatisme ne soit véritablement euh, là et donc euh, je trouve que c'est la mauvaise écriture des personnages en, en soi euh, mais globalement tous les personnages ne sont pas caractérisés par euh, de la finesse d'écriture donc c'est un peu non c'est un peu compliqué de, de l'apprécier je trouve ah bah Plutôt bien aimé. <rire> non, euh, honnêtement, je pense que je m'attendais tellement à rien au vu de ce qu'était Kills. Euh, et d'ailleurs, je n'avais pas vraiment de hype en fait autour de ce dernier volet de la saga. Pendant un temps, tu vois, j'avais imaginé faire un hein, au fil des films sur toute la saga Halloween. Et en fait, la, la vision de Halloween Kills m'a complètement refroidi là-dessus. Mmh. Et du coup, je n'avais même pas envie de me motiver à faire ça pour Halloween Ends. Où je me disais, ça se trouve, ça vaudra pas le coup. Le film est hyper bancal. Le film a, a vraiment une propension quasi constante à vouloir euh, démystifier un peu ce qui a été mis en place dans le 1 et le 2. Et de se dire, c'est pas ce qu'on voulait, prenons le contre-pied sur autre chose et plaçons des éléments qui soient un peu plus psychologiques ou peut-être orientés autour de personnages plus intimes. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu retrouver le côté très justement fermé du premier où tu avais cette sensation que l'objectif c'était de se réduire à un petit carcan de personnages, les développer juste comme il faut pour qu'on s'attache à eux, et ensuite amener des bascules par le biais de la présence de Michael Myers, qui vont faire en sorte que du coup en tant que spectateur on soit très investi sur ce qui va arriver à ces personnages. Je pense qu'ils ont voulu retrouver ça avec en fait ce Halloween Ends, mais qu'ils n'ont pas réussi à complètement aboutir cela, et surtout en fait qu'ils ont perdu le fil en fait, de ce que devait être ce film. Ce film ne s'appelle pas Halloween, il s'appelle Halloween Ends. Ou au Québec, Halloween c'est la fin. Donc, ça devait être une conclusion. Et on est sur l'exemple parfait du film qui, pour moi, est bon, mais qui n'est pas une conclusion. C'est mmh. pas une conclusion pour moi. Ou alors, les 20 dernières minutes sont un court-métrage de conclusion fait par euh, des mecs très pros qui se sont dit « On va faire le meilleur fan-film de l'histoire de l'humanité ». Mais, le reste du temps, on est sur quelque chose de très différent. On serait presque plus, sans spoiler, sur une forme d'Halloween résurrection que réellement d'un Halloween ends. En fait, il euh, y a deux choses, c'est justement ce, cette propension à vouloir détruire le, le mythe Myers, mm -hmm. parce que euh, là où euh, Kills, même Kills, dans ses moins bons moments, a euh, essayé d'installer de, de, de, une aura en fait sur Michael Myers, on un Vraiment cette figure un peu euh, mythologique quand il se relève comme ça de, de, de, des coups qu'il a reçus. Ah bah tout si, tout. si Halloween arrivait à en faire un personnage vraiment impressionnant, qu'ils mmh. en faisait une espèce de, de montagne mmh. indéboulonnable du sol quoi. Et alors là, alors on va, on va pas spoiler, mais en gros, le film passe son temps à, bah, à, le, à le démystifier en fait. À éviter a... de le convoquer même plus radicalement je oui, dirais. Oui voilà, mais le, même le peu, le peu finalement qu'on le voit, il y a des scènes où... On... En fait, euh, bah, on se dit qu'on n'a pas envie de voir Michael Myers dans cette situation. Mmh. En fait, on n'est pas venu là pour ça. Et du coup, euh, ça c'est un peu dommage. J'ai jamais eu euh, peur de Michael Myers dans ce film. Alors que même dans les... Bon, il y peut-être aussi... C'est peut-être lié à l'atmosphère des films et tout ça. Mais même dans les moins bons films euh, de, de la saga, il y a toujours une scène ou deux où je le trouve un petit peu terrifiant quand même. Là, jamais, véritablement. Et puis, euh, et puis en fait... Euh, je, on en parlait en off, mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir voulu faire table rase avec Halloween 2018, de, de, du passé peu glorieux de la saga, euh, à savoir toutes les dérives un peu mystiques, machin, du 4, 5, 6, et tout ça. Euh, pour finalement, au fur et à mesure, c'est un truc que j'avais déjà remarqué dans Kills, qui rendait un peu hommage à ce côté-là, un peu, un mmh. peu euh, nanar et bis de, de la saga, mais là, j'ai l'impression qu'il saute à pieds joints dedans qui a des motifs entiers qui sont repris euh, même de Halloween 4-5. Euh, et franchement, ce n'est pas les meilleurs. Euh, et du coup, je trouve que c'est un peu. C'est un peu bizarre cette démarche de, de faire table race pour finalement euh, réembrasser en fait ce, ce, cet aspect de la saga. Bon, voilà. Après, euh, sur Meyer sans lui-même, euh, ouais, je trouve que c'est très dommage parce que ils avaient les moyens, je pense. Euh, de, de conclure euh, sur ce personnage, de la manière avec laquelle ils avaient commencé à entamer cette mmh. conclusion. Et là, euh, pff, non. je te propose qu'on passe à l'écriture, qu'on saute du coup à pied joint dans l'écriture. L'écriture euh, <rire> donc toujours basée sur les personnages de John Carpenter et des braille donc là, encore un nouveau changement de scénariste, c'est-à-dire qu'on garde Danny McBride et David Gordon Green qui sont à la base du scénario, mais on rajoute Chris Bernier et Paul Brad Logan. Paul Brad Logan qui est un romancier à la base oui. et qui a d'ailleurs fait une novelisation du scénario de Halloween Ends pour le grand public. Ce qui est plutôt surprenant parce que je crois que ça arrive jamais d'ailleurs pour les films d'horreur d'avoir une transposition en roman. Je crois que Halloween si. Ah Il tiens, si. c'est intéressant. Euh, mais donc du coup, on se retrouve avec une nouvelle équipe d'écriture, entre guillemets, qui accompagne Danny McBride et David Gordon Green. Ce qui prouve bien pour moi qu'on a euh, ce petit souci qui, je pense, était présent dès le début. Il n'y avait pas cette ambition de vouloir écrire une trame globale narrative qui devait accompagner les trois films. Et donc, ce qui confirme bien les craintes que j'avais à la fin d'Halloween Kids, parce que tu sais, on s'était posé la question à ce moment-là de « est-ce qu'on est sur un volet transitoire qui va amener à un nouveau film qui va vraiment conclure la saga ?» Pour moi, on est sur l'exemple typique, comme je t'ai expliqué hors cadre, de la trilogie conçue à la Star Wars 7, 8, 9, c'est-à-dire on fait un volet, si ça marche, on fait un deuxième volet, si ça marche, on fait un troisième volet. Ouais. Et c'est dommage, parce que là, j'évoque tout de suite le point qui pour moi est vraiment noir, encore une fois, ça n'est pas une conclusion. D'un point de vue dramatique, narratif, et d'un point de vue même juste global en termes d'écriture, à aucun moment le film ne se revendique être... Une réelle conclusion. On aurait presque l'impression, par instant, qu'on est déjà sur l'épilogue, en fait. Mmh. C'est ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, déjà, il y a cette introduction de film qui prend littéralement un peu le spectateur, bah, je dirais pas pour un crétin, mais qui se dit, je vais m'ouvrir à tous les non-fans d'Halloween. Excuse-moi, c'est le troisième volet de ta nouvelle trilogie. Potentiellement, le quatrième volet et donc la conclusion d'une saga. Pourquoi ça le début du film je n'ai pas compris, on est vraiment sur Laurie Strode qui nous fait en 78 il s'est passé ça, 40 ans plus tard il est sorti, ensuite il a retourné à vie, etc. Ouais donc en gros on a droit à un, un flashback de tout ce qui s'est passé et on se retrouve du coup avec ce 4 ans plus tard où Laurie Strode s'est complètement mis de ça, où elle a retrouvé un semblant de vie et où du coup pour moi on est dans un épilogue par instant. Mm. On est vraiment dans cet instant tu sais où on devra arriver à la fin de l'épisode où il se serait tout passé et où là, c'est genre « Maintenant, je me suis remise, je vais écrire un roman et tout va bien. » En fait, le film est bourré d'intentions, euh, pas forcément bonnes d'ailleurs, mais des intentions en tout cas. Euh, Qu'on avait un peu entrevues dans, dans Kills, tu vois, la, la dimension un peu politique, euh, voilà, le mal qui gangrène euh, qui la vie ouais, field, ouais. Euh, Et dans Kills, c'était fait à la, à la limite c'était compréhensible enfin je veux dire c'était euh, assez lisible parce que c'était absolument pas fin ah Donc, bah euh, clair et voilà, net. Ça, gros, ça tu ils peux le dire là avec des fourches, des... <rire> voilà brûlons le machin et dans ends ils essayent de le faire de manière un peu plus euh, subtile entre guillemets mm. et voir euh, comment le mal continue de s'infiltrer euh, à dunfield et, et pourquoi pas et en fait les, ces intentions là on les voit mais à l'exécution, je trouve que ça ne fonctionne jamais vraiment. En fait, moi, par beaucoup d'aspects, ça m'a un, la... un peu rappelé la manière avec laquelle King est capable car parfois de jouer justement avec le côté mythe qui va gangréner une ville même après mmh. de nombreuses années. En un sens, ça m'a beaucoup rappelé la gestion de ça, chapitre 2, mmh. où il y avait vraiment cette même idée de vouloir jouer sur... Pennywise n'est plus là, mais son esprit va quand même gangréner la ville et il va quand même se passer des choses. Moi, j'ai je... tout de suite eu un petit écho en revoyant une scène oui. sur un bout de pont où un personnage, voilà, il lui arrive quelque chose, on spoilera après, cette scène-là m'a beaucoup fait penser à l'introduction de ça, chapitre 2, où il y a vraiment cette même idée de jouer sur le mal est toujours là, oui. et il prend d'autres formes. Donc cette partie-là, moi personnellement, c'est celle qui m'a le plus plu, en fait, de ce, dans ce Halloween Ends. Ce jeu, justement, sur la présence d'un personnage qui va avoir une vraie évolution et qui, potentiellement, pourrait donner lieu à une certaine réflexion sur est-ce que Michael Myers, c'est une personne, ou est-ce que c'est quelque chose de plus mystique, comme tu as pu l'évoquer. Et cette partie-là, en fait, elle est beaucoup plus fine qu'elle n'y paraît, même si pour moi, encore une fois, on revient sur ce problème de... Est-ce que ça a quelque chose à faire dans un film qui s'appelle Halloween Ends En fait, pour moi, on est vraiment sur une vraie dichotomie. Ce scénario, j'ai envie de l'aimer, mais en tant que tel, dans un Halloween Ends, je ne peux pas dire qu'il soit réellement à sa place. Mmh. C'est un vrai paradoxe, en fait, ce scénario. Ben, bah, oui, bah, après, c'est compliqué d'en parler sans, sans spoiler. Eh bah, ben, on va, va spoiler à partir de maintenant. Le time code est encore <coughs> une fois en bas. Euh, bon, clairement... Corée est le vrai personnage central de cette aventure. Corée, c'est un jeune garçon qui a été babysitter en 2019, donc un an après les événements qui ont eu lieu dans les deux précédents films, qui a causé la mort non intentionnelle d'un jeune garçon. Euh, suite à ça, on reprend donc avec le fameux 4 ans plus tard, etc. Donc on est en 2022. Et à partir de là, on va voir Corée évoluer d'une certaine manière et être poussé, je dirais pas, à devenir le mal, mais il va. Rencontrer littéralement Michael Myers, qui est caché, qui ne veut pas sortir et qui visiblement tue de temps en temps une personne euh, à gauche ou à droite. On, On, se... perdre la main. On sait pas trop ce qu'il fait, peut-être pour perdre la main ou juste pour bouffer, moi j'en ai aucune idée. Mais euh, donc il croise Michael Myers et à partir de ce moment-là, il va y avoir un jeu autour de Corée qui va essayer de devenir Michael Myers. J'aurais pas envie de dire qu'il devient Michael Myers parce que c'est pas montré de cette manière-là, mais qui essaye de devenir Michael Myers. Qu'il y a quelque chose de maléfique en lui, est-ce que c'est la vigne d'Adonfield qui lui a transmis ça en le traitant de tueur alors qu'il n'avait pas fait exprès de buter ce jeune garçon Mais en tout cas, il y a ce jeu autour de, est-ce que Corée va évoluer en Michael Myers ou est-ce qu'il va réussir à garder un peu les pieds sur terre par le biais de la petite fille de Laurie Strode On est sur, voilà, Moi, pour moi c'est la partie intéressante de ce scénario. Alors... Moi, euh, C'est suis... très nanardesque, je suis d'accord avec toi, mais le oui, côté, oui. Euh, je croise une figure maléfique et je deviens une figure maléfique, ouais, que, mais je trouve parce... que ça se tient en fait. Ouais, mais en, en gros, pour moi, ça a déjà été vu dans Halloween 4, 5, avec le personnage de Jamie, donc la, la fille de Laurie Strode, qui n'est plus canon maintenant. Mais Et du coup, euh, cette transmission du mal, on l'a déjà abordée, euh, on a vu que ça ne s'est pas bien passé, que ça marche pas, quoi. Enfin, en tout cas, elle l'avait mal fait. Et là, ils reviennent un peu là-dessus, et je comprends en fait l'intention en soi, mais euh, je sais pas. Alors je pense qu'il y a, un, à mon sens, un problème d'interprétation, parce que l'acteur qui joue Corey n'est pas, est pas très convaincant, je trouve. Euh, il y a un problème d'écriture, parce que c'est fait avec très très peu de finesse. Ah bah c'est le gros souci, mais de toute façon, c'est ce et que je t'avais mais... déjà dit dès le deuxième, c'était ah oui. qu'on était sur des scénarios qui, autant le premier avait été une vraie surprise, Autant dès le deuxième, on voit qu'il y a un vrai problème d'intention d'écriture, mmh. et que même si dans le deuxième, il y avait cette idée de vouloir mettre présent et passé en parallèle et de jouer là-dessus, ben là, clairement, aujourd'hui, on est sur cette idée que ce scénario, il était bancal, il reste bancal, et clairement, même si Danny McBride et David Gordon Green sont deux scénaristes que j'aime beaucoup, ils ne savaient juste pas dans quelle direction emmener mmh. le personnage. Mais, mais là, du coup, en fait, euh, et puis... Au-delà du personnage de Cory, de la transmission, tout ça, euh, voir Michael Myers dans cette situation, il est là, en train de galérer, tout ça. Euh. Alors, je comprends la, la destruction du, du de, la, de du mythe et tout. Ah, moi, ce Pourquoi que j'aimais, ce que j'aimais bien en fait, c'est que je, je pense que c est, c est, ça n'aurait pas dû passer par le biais de, du personnage de Cory, mais plus par le biais du personnage de Laurie, qui est lié. À, mais justement, c'est ce que j'allais dire. dire. Je trouve que justement, il y a un parallèle qui est intéressant, comme quoi le fait que Laurie Strode ne donne plus de présence dans sa vie à Michael Myers, c'est ça en fait qui le détériore et qui fait qu'il n'a plus de force. Oui, oui. Ce que je trouvais être intéressant, moi oui. c'est encore une fois une de ces parties d'écriture où je me dis il y a quand même un fond. Oui, on quoi. peut se plaindre sur plein d'éléments mais quand même les mecs se sont dit un moment si Laurie Strode ne parle plus de Michael Myers Michael Myers va rester planqué Michael Myers va mourir à petit feu Michael Myers ne va plus avoir de force et va potentiellement mourir parce qu'on ne lui donnera plus l'importance. Oui. Comme quand on est enfant et que lorsqu'on se dit un monstre il n'a pas de raison de me faire peur parce qu'il n'existe pas. Bah, le monstre, entre guillemets, même si c'est pas réel, mais entre guillemets, on va se dire, il va perdre de sa force. Il va plus avoir autant d'impact sur euh, moi. Oui, oui. Non, je, je comprends. Et puis, ce n'est pas, pas, pas forcément hyper subtil. Tu sais, quand, on, quand il, on le voit tuer la première fois, on a l'impression qu'il se régénère. Tu sais. oui. <rire> ah, bah, complètement. Mais c'est ça, c'est ça, il se oui. recharge. Il est... Et bon. Voilà bon c'est ça, à la limite ça ça marche mais je sais pas, ouais, je, je... en fait il paraissait tellement invincible dans, la, dans la, le précédent volet, bon après il s'est pris le fou, il s'est tout pris, euh, j'aimerais euh, pas, euh, pas voir son corps hein, moi personnellement, hein, c'est stade que euh, Bon il y a quelques, quelques petites courbatures mais, euh, mais ouais non je, je sais pas ça me fait chier de le voir comme ça, ça... Et, et, puis, euh, et puis ça me fait chier de le voir aussi peu en fait. Bah ben oui, parce que c'est ça qu'on n'a pas évoqué, et là on va se le permettre, c'est un film qui s'appelle Halloween Ends, et où concrètement, ça se termine en 20 minutes. Parce que donc, c'est important de le rappeler, mais il y a une heure et demie de films qui sont centrés sur Corey, qui traîne avec la, fille, la petite fille de Laurie Strode, Laurie Strode qui se méfie, qui va potentiellement commencer à échafauder des plans en se disant « c'est bizarre, ce garçon, je retrouve le même regard que Michael Myers dans ses yeux », etc. Et quand, vers la fin... Au bout d'une heure et demie, Cory meurt. C'est là que Michael Mayer se réveille et se dit « Ah, bah aussi, je veux un peu de place à l'écran, vas-y, pousse-toi. » Et là, d'un seul coup, on a Halloween Ends qui se met en route. Mais sauf que, là, vous regarderez votre montre ou vous avez déjà regardé votre montre, mais il s'est passé une heure et demie de film et on se demande « Ah ouais, d'accord. » Donc les gars, en fait, se sont réveillés, ils se sont dit ah. « Ah oui, c'est vrai qu'on est regardé montre. Oui. Et... Il y avait 1h40 de film dépassé. Ah, putain, ça, ouais, donc il y a Et 10 dix minutes en fait, quoi. Il y a 10 minutes avec Michael Myers. Oh, a... Alors on le voit ponctuellement dans, dans le film. Euh, Et décoré. Et mais, décorique. Euh, Ouais, voilà, faire des, des co-meurtres. Oui, c'est ça. ça, ouais. Mais, mais pff, ça c'est pareil. Euh, Michael Myers, on, on, je ne l'imagine pas en, ra en, en rapport sociétaux. En fait. <rire> Et le fait d'avoir un collègue dans le meurtre, je trouve que c'est ça marche pas en fait. Ah, bah ça pour moi c'est quelqu'un de mutique euh, qui est absolument pas euh, concerné par la quelconque transmission quoi que ce soit et, et le fait que d'un coup il voit dans l'œil de Cory euh, ce mal qui, qui pourrait éventuellement euh, cohabiter avec le sien ça là ça, non, ça, ça passe pas, quoi. Mm. pas pas dans cette version là en fait de Michael Mayer. Mm. dans la version à la limite de Rob Zombie pourquoi pas tu vois à la limite qui est un, truc ouais, un peu il y avoir quelque chose ouais mais dans cette version dans ce parti pris qu'ils ont euh, qu'ils ont choisi euh, depuis 2018 ça, euh, c'est pas. pas, pas J'ai pas signé pour ça. <rire> en termes de mise en scène, donc toujours David Gordon Green. Euh... Enfin, en soi, je trouve la mise en scène plutôt bien foutue ici. Parce que je t'avoue que, avec pour un film de 1h50, ça passe. Le film est bien rythmé, le film a une vraie dynamique, le film a un, un petit travail de la tension et de l'angoisse qui est plutôt bien foutu. Je, je trouve que dans sa globalité, on est réellement sur un long métrage où. Euh, on ne pourra pas lui, lui, on va dire, lui, lui, lui mettre sur le dos de ne pas réussir à nous embarquer là-dedans. Mmh. On, on est dans l'univers et moi personnellement j'ai vraiment été embarqué. Il y a quelques choix qui sont discutables et je sais que tu en as un notamment à mettre euh, en avant. Mais en tout cas je trouve que Gordon Green prouve une nouvelle fois qu'il a su s'approprier une partie des codes de Carpenter et il a, a amené une modernité qu'il arrive à plutôt bien maîtriser, notamment dans le travail du gore et de la violence, qui reste plutôt cool comme c'était déjà le cas d'ailleurs dans Halloween Kids, où j'avais défendu que c'était l'un des seuls vrais points positifs du film, c'était que le film était hyper généreux et qu'il y avait vraiment un côté fun dedans. Quoi. Mmh. Ouais, ouais. Bah là, moi, je trouve quoi. Moi, c'est mon, mon avis, mais je trouve que le, le film est bien moins généreux, parce que le, le body count... Est ah bah là, déjà, il est léger, hein. il, il est, est très déjà léger, bien hein. moins élevé que dans le premier, mais en même temps, il s'était quand même lâché dans le dernier. Euh, là c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, et puis euh, et il puis, et puis, y, y a beaucoup de choses euh, que j'avais appréciées même dans Kills, euh, mais surtout dans la version de 2018, euh, qui était euh, de l'ordre de l'hommage et de la référence à, au film de Carpenter, euh, à savoir euh, bah, cet usage du scope, euh, de l'anamorphique et tout. et, de, et puis. Euh, ce grain en fait très particulier qui renvoyait quand même à, bah, au film original et euh, c'était souligné par euh, bah, des, petits, euh, des petits détails notamment les scènes de flashback que j'avais adoré dans, dans le Kids. dernier qui, et qui ouais. enrichissaient justement cette mythologie euh, de Haddonfield. Euh, ça passait par le générique et, et en fait là c'est alors c'est tout con mais c'est un détail mais dans le générique d'ouverture euh, de, de ce Halloween Ends euh, je sais pas pourquoi David Gordon Green, mais c'est un choix, ça relève du choix forcément. Euh, balaye euh, la typographie utilisée dans, dans les deux derniers issus du de, de, film original pour partir sur une, un lettrage bleu et italique majuscule. Bon, ça paraît tout con, mais moi je suis atta assez attaché à ce genre de de petits détails euh, formels qui, qui, qui permettent d'avoir une, une, une homogénéité dans, dans, dans l'ensemble. Et là, tout de suite, ça en fait un épisode un peu à part. Tu mmh -hmm. vois, comme si, euh, déjà, ils le mettaient sur d'autres rails. Euh, Est-ce que c'est pour souligner le côté conclusif euh, en, On ne on saura pas, en fait. Il faudra peut-être acheter le le mystère, avec est, le généreux, le mystère euh, est très généreux là-dessus. Bon, c est, c est, Je m'attarde là-dessus, mais c'est en fait... Euh, il y a plein de choses qui dans le film en soi sont un peu de cet ordre là, par exemple euh, un montage qui est un petit peu plus euh, un peu plus lambda, je trouve, que, euh, que ce qui pouvait l'être dans, dans les deux derniers. Ouais. Euh, même un sens esthétique global qui est moins appuyé, je trouve, que, que dans les deux derniers. Et puis bah, tout ce qui passe par Michael Myers, mais ça passe, c'est aussi un problème d'écriture. Mais euh, cette espèce d'iconisation, en fait, euh, de, du personnage de Myers, qui est bien moins appuyé ici, mmh, euh, mais qui relève peut-être plus de la démarche de, de démystification, justement. Euh, voilà. Mais qui, en tout cas, euh, à, mon, à mon sens, pas du tout pertinente. Moi, je trouve que, en fait, dans sa globalité, le, le film a tellement envie, en fait, d'aller à l'encontre de ce qu'il a mis en place dans ces deux précédents volets, c'est-à-dire vraiment où là on était dans l'hommage pur à Carpenter. Je veux ouais. dire, tu prends le 1, c'est vraiment genre j'aime Carpenter. Donc je reprends pas mal de codes. Et en même temps, je les mets un peu à ma sauce. Mmh. Je pense à ces plans-séquences immenses de euh, déambulations de Michael Myers dans les quartiers d'Adonfield en butant à tour de bras des gens. Dans le premier, c'était renversant. Moi, je me rappelle avoir vu ça, j'étais en mode, wow, ça c'est culotté, ça. Oui, et puis en plus, ça, enfin, du coup, c'était vraiment... Euh, on sentait la menace qui planait. C'est euh, ça. Qui était, qui était, euh, Chose pas qui pas, se pas poursuivait un petit peu dans la mise en scène du 2, qui lui, se voulait être beaucoup plus gore, beaucoup plus violent et beaucoup plus noir, en fait, dans sa peinture de... Du, du calvaire en fait que fait subir Michael Myers à, aux habitants de la Dunfield et là on est sur une envie d'avoir une légèreté ou en tout cas si ce n'est une légèreté une une forme d'horreur beaucoup plus latente en fait qui est très différente de ce qui a pu être mis en place dans les précédents volets que ce soit par Carpenter que ce soit par les autres réalisateurs enfin j'ai trouvé en fait que ça avait son petit charme que peut-être ça va pas convaincre tout le monde, et je pense que ça serait mérité parce que, en un sens, ça choisit tellement un chemin de conception et de réalisation qui est différent qu'on peut être complètement déstabilisé devant ça. Et j'avoue avoir aimé, moi, en fait, être déstabilisé par cette nouvelle manière, en fait, de concevoir l'horreur selon Michael Myers mmh. au sein d'un film où, justement, elle est plus diffuse, elle est plus en suspens, où tu aurais presque l'impression que tout le monde pourrait basculer, même la petite fille de Laurie Strode ou Corée, ou Loristro qui pour un moment vriller... J'ai bien aimé en fait ce côté en suspens justement de qui peut basculer Qui va faire vivre un cauchemar à Dunfield Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme démarche, parce que du coup on se retrouve dans une mise en scène qui est beaucoup moins tape à l'œil que ça peut être le cas sur les deux précédents, mmh. qui n'est pas dans l'hommage, même s'il y a un profond respect pour le travail de Carpenter, qui a juste envie de se détacher. Et peut-être que c'est un peu tardif, parce qu'on est sur la conclusion et que peut-être il aurait fallu initier ça dès le deuxième, et pas être complètement dans l'hommage avec ces immenses flashbacks qui, certes, restent encore une fois très classe, mais où peut-être, du coup, il y avait une perte d'identité graphique et narrative, or là, on retrouve un réalisateur qui a envie d'amener de l'intime, mmh. et quand on voit les précédents long-métrages de David Gordon Green, qui reste un cinéaste, qui à la base vient du monde du cinéma indépendant américain, ben moi, je trouve que du coup, on le retrouve plus, lui. Mmh. Peut-être de manière très différente, et indifférent que du coup, on est complètement déstabilisé. Mais... Je peux pas m'empêcher de me dire que là, il y a vraiment David Gordon Green qui est présent derrière la caméra. Il est là, il a oui. envie de montrer une nouvelle facette de la saga Halloween à sa sauce. Peut-être qu'il le fait encore ça... une fois trop tardivement, par contre ça, c'est indéniable. En fait, j'exagère un petit peu en disant euh, que ce Halloween Ends rejoint les, les bas-fonds de la saga, parce que, évidemment, euh, il est très déceptif, mais évidemment il y a la présence d'un réalisateur derrière, quand même. Donc, il euh, y a un peu de mise en scène, il y, y a quand même quelque chose qui est tout à fait absent d'une bonne partie de la saga Halloween. <rire> et, euh, et ça, on ne pourra pas lui retirer. Mais par contre, euh, sur ce côté déceptif, je trouve que ça l'emporte trop, de mon côté. Mais euh, évidemment, ouais, David Gordon Green euh, aurait peut-être dû faire d'autres choix. Peut-être se dire que euh, euh, il aurait dû faire une trilogie euh, en, en intégrant le, le premier Halloween pas faire une quadrilogie comme c'est le cas du coup maintenant aujourd'hui mais du coup faire de euh, kills un, un truc un peu plus allégé euh, en, en thématique et tout ça et peut-être soit euh, juste greffer la conclusion de ce hands à, à kills, on fera pas le match mais ah bah euh, là toute façon euh, c'est clair peut-être en... que ça aurait dû se passer comme ça pour en, pour pas perdre justement cet impact et puis euh, peut-être des kills parler de la gangrène que ça que ça fait sur les habitants d'avenfield le cas, le cas. tu viens de complètement résumer ce qu'on cherche à évoquer depuis le début c'est à dire qu'il aurait fallu concevoir ce film et cette trilogie comme une trilogie et non pas un premier oui. film, un deuxième film un troisième film c'est malheureusement la grande tristesse de notre époque euh, niveau casting euh, <coughs> donc on retrouve quasi toute la même équipe que d'habitude le seul petit nouveau donc c'est donc celui qui joue Corée euh, dont je vais vous sortir le nom bien évidemment parce que je ne l'ai pas en mémoire mais clairement c'est celui qui est vraiment supposé amener de la nouveauté entre guillemets donc Rohan Campbell qui n'a pas fait beaucoup de films avant moi perso je n'ai pas trouvé son interprétation si dégueu que ça après elle est particulière elle fait très, euh, elle fait très euh, mec solitaire euh, un peu nerd sur les bords qui va se faire maltraiter et qui va péter une durite moi j'ai trouvé que ça passait honnêtement j'ai oui, pas été, été pense que forcément pas... si choqué que ça. Je pense que c'est pas forcément sa, sa façon de jouer, c'est plus un problème d'écriture. De... Ah bah ça c'est oui, évident. Mais lui s'en sort plutôt bien. Après le reste du casting, donc on retrouve Andy Matichak euh, ainsi que Jamie le, le, Lee Curtis qui joue donc respectivement Alison Strode et Laurie Strode. Oui. Ils sont toutes les deux bien, il n'y avait plus grand chose à prouver. On le trouve Will Patton qui joue donc l'officier Hawkins. Euh, on retrouve bien évidemment Nick Castle et James Jude Courtney qui jouent AE2. Alors. Michael Myers. Avec une petite apparition de Nick Castle à un moment. Je oui, sais pas si tout avait... à fait. Oui, oui, oui, oui c'est vrai. Okay, bah c'est lui, lui qui joue le Cledo, lui. Non, non c'est pas non, lui non, qui il joue, joue un mec à la fête. Ah, j'avais cru si que le c'était en... ah, lui. Ah, c'est lui Ah, d'accord. Ah, c'est plutôt bien qu'elle est pour le coup. Ah, ouais, non, non, ça rend plutôt bien. Puis après, le reste du casting est beaucoup plus tertiaire. Il euh, y avait Mankai Kyle Richards qui joue voilà Wallace, qui est la patronne du bar, qui est très proche de Jason Curtis. Euh, du tout à fait. Mais dans la majorité, le casting est bon. Euh, mais j'avoue avoir été beaucoup plus impacté par le casting du Halloween Kills oui. qui Je trouvais disposait de beaucoup plus de personnages charismatiques Or là, ils sont moins charismatiques oui. pour le coup Même les acteurs qu'on découvre ou redécouvre, euh, ça marche moins bien peut-être Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est qu'on retrouve des personnages tout à fait secondaires des deux derniers films Genre, la, la, la, des survivants, euh, des mmh. massacres, tout ça, qu'on revoit... Euh, oui, c'est euh, ça, une des survivantes qui a ouais. eu la gorge tranchée, oui, c'est cool, mais je trouve que ça participe un peu quand même à, à créer un petit peu de, de véracité mmh. à Dunfield, mais euh, c'est... Ouais, voilà. Mais sinon, oui, le casting en lui-même, ben... Bah, en fait, Gemily Curtis euh, porte quand même sur ses épaules euh, et sur la fenêtre de tir qu'on lui a donnée, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Que... ce que je trouve dommage parce que pareil je reviens là dessus mais je trouve que Andy Matichak qui joue donc euh, Allison mm. elle avait un vrai potentiel pour reprendre entre guillemets un peu la saga mm. et je m'attendais beaucoup plus à la voir comme vraie héroïne centrale en fait de ce Halloween Ends elle l'est un petit peu mm. je, vais... je vais pas raconter de sornette clairement c'est un personnage qui est très important dans l'avancée du récit et qui a une... un vrai impact par rapport à tout ce qui se passe mais elle n'a pas la forme à laquelle je me serais attendu. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est une actrice qui est très talentueuse et qui n'arrive pas à dépasser justement le stade de « je suis la petite fille de Laurie Strode ». Mmh. Ce que je trouve un peu dommage parce que Emily Curtis, elle ne peut rien à redire, elle maîtrise le personnage, elle sait dans quelle direction l'emmener. Lorsqu'elle doit être badass, elle est badass. Lorsqu'elle doit être au contraire pleine de doutes, elle est pleine de doutes. Elle a vraiment quelque chose, elle dégage, que, elle dégage une intensité et... Euh, et ouais, non, non, elle est vraiment, vraiment bien. Mais c'est pareil, le, le rôle de la petite fille, euh, Alison, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, je ne comprends pas trop son, son écriture non plus, vis-à-vis euh, -vis des traumas qui sont les siens. Ça restera Com le grand mystère de je cette saga. La sous-exploitation de certains personnages qui avaient un vrai potentiel, et qui ne sont pas utilisés parce que sacrifiés sur l'autel de Laurie Strode. Noël des étant le personnage principal, on s'est ouais. dit on peut pas la déboulonner. Ce que je peux comprendre. Mais euh, c'est un peu dommage. Quoi. On arrive à la fin. Qu'est-ce que tu retiens Alors j'aurais envie de dire à la fois de Halloween Ends, mais aussi de cette trilogie Halloween initiée par David Gordon Green en 2018. Eh bien euh, de Halloween Ends, euh, pff, que j'ai pas passé un excellent moment. Et de, la, enfin, de cette trilogie en général, que euh, bah, c'est un, un petit gâchis quand même. Voilà, donc ça m'embête parce que j'étais vraiment, euh, j'avais à cœur de défendre même Halloween Kills, si tu te souviens bien. Mm. Euh, parce que pour moi, c'était vraiment euh, pas forcément une erreur de parcours, mais en tout cas, une petite cour de récré avant, avant autre chose, et cette autre chose, euh, ils l'ont pas trouvé ou alors pas, pas comme il aurait fallu, enfin pas comme je l'attendais en tout cas. Euh, ce qui fait que, euh, en fait j'ai l'impression que c'est une, une, une trilogie qui a surtout fonctionné quand elle avait, elle avait les yeux tournés vers, vers le passé. Dans toute sa partie hommage et puis dans toute sa partie euh, euh, révérence à, à, à John Carpenter. Mais que dès qu'elle essaye de s'en affranchir comme c'est le cas là, euh, du coup en essayant de partir dans d'autres directions, euh, elle a du mal à, à tenir sur ses deux jambes en fait. Mm. Ouais, euh, de mon côté, Halloween Ends est eh bien. Moi, je n'ai pas boudé mon plaisir et je trouve le film pétri de bonnes intentions. Intentions qui, peut-être, ne sont pas à la hauteur d'une conclusion. Ça, c'est encore bon de le rappeler. On n'est pas sur un film qui arrive à maîtriser son postulat de base. On est sur un film qui a une proposition, cherche à nous embarquer dans cette proposition. Moi, j'ai aimé la proposition, mais c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit elle ne matche pas forcément avec l'idée de faire une conclusion. C'est vraiment problématique. Et après, de la trilogie en tant que telle, n'a jamais été à la hauteur de la promesse qu'était le euh, premier film de David Gordon Green, tout simplement. On était sur un premier film qui vraiment était euh, euh, plein de belles choses, et vraiment j'étais ressorti en me disant « Waouh, c'est un truc de fou, ça peut être vraiment bien, on est sur un vrai, un vrai reboot suite qui comprend sa saga d'origine et qui décide d'en faire quelque chose de concret. » Et derrière, bah, ils se sont juste perdus, je pense. Ils ont fait voler après voler, sans penser globalité, encore une fois. On est sur ce problème d'aujourd'hui, où on a tellement peur en fait de se dire que le projet, s'il ne marche pas, ne permettra pas de construire des suites. Que du coup, on conçoit un film, puis on en conçoit un autre, puis on en conçoit un autre. Ouais. Donc Halloween Ends aussi, quand même, pourquoi pas, de David Gordon Green. Si vous êtes vraiment fan de la saga Halloween, ou si vous avez envie de voir un film d'horreur un peu original, moi je dirais oui. Mais après, ne vous attendez pas à une conclusion de dingue. quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'attendre juste à ce que ça pète dans tous les sens. Euh, ça n'est pas un film qui parle là-dessus. Rappelons-nous le pitch. Ça se passe 4 ans après et Laurie Strode a retrouvé une vie normale. À partir de là, ça n'aura pas pété forcément plus que ça. Clairement. Mm. Merci, mon cher Kevin. Ben, merci à toi d'avoir participé à ces petites vidéos sur Halloween. Euh, J'espère ne pas avoir à te dire qu'on se retrouvera pour parler du prochain volet. Mais connaissant Hollywood, ben, hein. j'ai bien peur que oui.